Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tour de magie, mais cette fois-ci avec des cartes. Un jeu de 52 cartes. Je vais utiliser 4 cartes. Qui sont Eh bien, les 4 as. Tenez à ce sujet. d'après vous quel est l'as favori des magiciens Vous n'avez pas une idée Eh bien, il s'agit tout simplement de l'as de pique. Les trois autres, je les dispose sur le tapis. Et l'as de pique, je vais le laisser bien en vue devant moi. Je vais rajouter quelques cartes supplémentaires. Laissez-moi deux secondes. Voilà, je pense qu'avec ça, ça ira. Ce que je vais faire, c'est simplement mettre trois cartes sur chaque as. Pas quatre, trois. Pas deux, mais bien trois. Uniquement trois cartes. Très bien. Voilà. Comme ça, on est bon. Euh, ah oui. Celui-ci, pareil. trois cartes. Voilà. Et maintenant, regardez bien. Un 2 et un 3. Voilà. Maintenant, regardez bien. Je referme chaque paquet. Je prends le premier paquet. Je prends le second paquet et le troisième paquet. Que je mets bien au centre. Voilà. Rien dans les mains. Je prends mon paquet principal. Je fais simplement une petite tape sur le gros paquet. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, eh bien, les quatre races viennent d'apparaître dans le paquet chef. Alors, bien entendu, tout peut être donné à l'examen, car, je vous rassure, il n'y a rien à voir vraiment les as ont disparu je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo bye bye les amis au revoir